Bonjour les amis, je suis à Los Abrigos dans le sud de Tenerife. C'est un endroit où il y a d'excellents restaurants de poissons. Je viens de manger dans un de ces restaurants. C'était vraiment excellent et je vous le recommande si vous venez dans le sud de Tenerife. Donc venez ici à Los Abrigos, c'est un petit village de pêcheurs où il y a d'excellents restaurants. Donc dans cette vidéo, je voudrais vous parler du trading. Euh, bien sûr, mais également euh, des différentes techniques de trading parce que ce n'est pas parce que vous vous spécialisez par exemple en scalping que vous ne pouvez pas également faire euh, de l'investissement en bourse à plus long terme. Il y a quelques mois, euh, j'ai vu l'opportunité qu'il y avait sur euh, les valeurs technologiques comme Amazon, Facebook, Google. Donc j'ai investi dans ces valeurs-là et aujourd'hui, donc. Euh, ces valeurs-là ont atteint euh, pratiquement chacune 20%, 27% pour Amazon. Amazon qui a fait cette année, déjà depuis un an, donc, euh, plus de 75% de gains. Donc il y a également d'excellentes opportunités à faire à long terme. Pour le plus court terme, je vous conseille euh, vivement de faire euh, du scalping, puisque le scalping euh, est une technique qui vous rapporte euh, très rapidement à très court terme. C'est bien sûr ce que, ce que nous cherchons lorsqu'on veut être actif euh, en trading. Donc tous les jours, vous avez des opportunités, vous avez des, des mouvements vers le haut, vers le bas. Quand le marché est en range, parfois vous faites des, des ranges de 50 pips, euh, par exemple sur l'euro dollar, sur une journée, vous avez plusieurs fois des hausses et des baisses de 50 pips. Et une fois que vous connaissez bien euh, les techniques de trading en scalping, eh bien vous pouvez vraiment gagner pas mal euh, de cette manière-là sans devoir trader euh, tout le temps donc vous vous, vous positionnez au meilleur moment c'est les indicateurs euh, qui vont vous donner cela donc, et ensuite euh, vous positionnez votre stop de manière à ne pas perdre si le marché se retourne et euh, voilà vous pouvez gagner comme ça tous les jours entre 1 et 3% c'est ce que je fais régulièrement avec euh, ma technique de scalping. Donc ce n'est pas parce que vous choisissez le scalping que vous ne pouvez pas également investir à long terme. Et lorsque vous connaissez bien le trading et certains indicateurs, que vous voyez des fortes tendances comme ce qu'il y a eu sur les valeurs technologiques, et bien vous avez tout intérêt à vous positionner sur ces valeurs-là, parce que Facebook, Google, Amazon, à moins d'un crack boursier, il y a de fortes chances que ce sont des valeurs qui vont continuer à monter. Donc il faut eh bien, bien sûr se positionner au meilleur moment, donc il faut profiter de, de certains creux comme il y a eu très récemment avec euh, Facebook, puisqu'il y a eu euh, toute une affaire euh, avec Facebook il y, a, il y a quelques mois, vous vous en souvenez certainement. Donc j'ai profité de ce creux-là pour me positionner parce que j'étais certain que Facebook allait rebondir, et donc il faut vous tenir au courant de l'actualité et profiter à ce moment-là de ces moments qui vous font gagner très rapidement euh, des sommes importantes. Donc euh, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui euh, ici à, à Los Abrigos dans le sud de Tenerife. J'espère que vous êtes en vacances, que vous profitez du beau temps. Si vous venez à Tenerife eh bien euh, faites-moi un petit signe, peut-être qu'on aura l'occasion de se rencontrer. Donc moi j'habite dans le nord mais je viens régulièrement ici dans le sud. Euh, on fait facilement le tour de l'île en, en une journée donc c'est ce, ce que je vais faire aujourd'hui. Donc, et en profiter pour aller euh, voir des amis ou manger dans des bons restaurants. Donc, euh, Tenerife est, est un endroit fantastique. Donc, euh, c'est le meilleur climat du monde. Maintenant, euh, il y a d'autres endroits qui sont très bien aussi. Et vous êtes peut-être très bien chez vous. Moi, je vis à, à Tenerife depuis plus de 20 ans. Mais euh, bon, lorsqu'on fait du trading, on peut vivre où on veut. Donc, euh, c'est ça tout l'intérêt de, de cette activité qui est non seulement une passion lorsque vous y prenez goût, mais qui vous permet également de gagner pas mal d'argent. Voilà, si vous cherchez une méthode de trading efficace, donc une méthode de scalping, vous avez des liens ici en haut vers mes, les liens de mes formations. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, eh bien profitez-en. Euh, Abonnez-vous ici à ma chaîne YouTube. Et si vous êtes satisfait, si vous êtes content que je fasse des vidéos comme ça, mettez un petit pouce bleu en dessous de cette vidéo et partagez-la, ça me fera plaisir. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.